Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec le haul du mois euh, C'était prévu pour euh, la première semaine du mois comme d'habitude Mais voilà, mieux vaut tard que jamais, j'ai enfin réussi à trouver le temps pour le faire Puisqu'il y a des nouveautés du côté de Shein et du côté de Zara Je ne vais pas inclure le côté enfant bébé Alors j'imagine que ça va être vraiment très très très très lent à vous montrer tout ça Donc on va faire ça séparément Je vais commencer tout de suite avec Zara et je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi mais moi le site Zara, quand je, je regarde sur le site j'ai l'impression que je ne trouve rien à mon goût ou euh, c'est les, les mannequins qui, qui, qui font des poses bizarres et qui marient bizarrement les vêtements euh, donc du coup sur le site je ne trouve pas du tout ce que je veux il euh, n'y a rien qui, qui me fait craquer, c'est vraiment très très rare par contre quand je suis dans le magasin c'est vraiment le coup de cœur. Je flash sur plein d'articles, je fais plein de trouvailles. Et euh, voilà, je sors toujours avec des gros sacs du magasin Zara. Donc euh, si vous êtes du même avis que moi, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est les mannequins qui mettent pas en valeur euh, les vêtements Zara. Je ne sais pas, voilà. Donc euh, je suis tombée sur cette belle chemise, magnifique, très très très beau rouge. J'adore les détails, vous voyez c'est des petits boutons. Avec des perles comme ça. Elle est trop belle. Et les prix aussi sont super intéressants. Donc celle-là, je l'ai vue pour 15,99€. Et elle existait en d'autres couleurs. Je crois du noir et du blanc. Ou peut-être du bleu marine. Je ne me rappelle plus. Mais j'ai adoré le rouge. Elle est vraiment magnifique. Donc euh, je l'ai pris avec un pantalon. Vous voyez comme ceci. Ils sont très à la mode ces pantalons-là. Celui-là, je l'ai eu pour, pour 29,95€. Et moi, ce genre de coupe comme ça, euh, vaut mieux prendre en M. Que en S. Voilà. Il est trop beau. Avec un blazer blanc assez long, je trouve que ça fera super joli. Après, j'ai pris une sorte de chemisier, voilà. Comme ceci, bleu marine. Vous voyez les petits détails. Elle est trop belle cette chemise. Elle est vraiment magnifique. Trop trop belle, bien cintrée. Pour la marier avec ce pantalon là qui est dans le même cintre, donc c'est un pantalon aussi comme le noir que je vous ai montré sauf qu'il est tout simple il n'y a pas de il y a pas de, de, de, de ruban ici au milieu il est bleu marine tout simple donc le pantalon c'est 29,95 et la chemise celle là c'est euh, 19,95 et je compte marier les deux avec euh, des baskets blanches style Lacoste ensuite, j'ai pris un autre pantalon celui-là je l'ai porté quand j'étais en week-end à Düsseldorf il est hyper confortable vous voyez la couleur, moutarde petit détail sur le côté voilà, avec des poches franchement j'aime beaucoup il est très très confortable, super léger franchement rien à dire euh, collection Trafaluk et je crois que celui-là, je ne me rappelle plus du prix parce qu'il était dans les environs de 20 euros un truc comme ça et j'ai pris un autre pantalon aussi, c'est une jupe culotte on va dire, bleu, comme ça, élastique au niveau de la taille, plissé, assez large, franchement elle est super jolie. Ensuite j'ai pris deux sacs de chez Zara, alors celui-là je ne l'ai pas pris cette fois-ci, je l'ai pris il y a un bon bout de temps, euh, il est en noir comme ceci, je ne me rappelle plus du prix, mais voilà il est vraiment trop classe. Voilà. Mais sinon, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Je suis vraiment difficile niveau sac. J'ai l'impression que rien ne me plaît, mais celui-là, il est vraiment trop, trop, trop, trop beau. Voilà, comme ça. Euh, pour le sac, je sais plus 50, 70 euros, 50 euros, un truc dans le genre. Voilà, c'était les petites trouvailles sur Zara. On va passer tout de suite à Shein. Donc ce mois-ci de chez Shein, pas mal de coups de cœur. Premier coup de cœur, c'est ce chemisier-là, magnifique, en blanc, avec des détails en dentelle. Je ne sais pas comment le décrire, il est juste magnifique. Le voici, trop, trop, trop, trop beau, voilà, derrière. Ensuite, un autre chemisier aussi. La voilà, rose claire avec euh, des détails de perles. Mais c'est surtout euh, la beauté des manches qui m'a qui m'a attirée. Euh, des manches comme ça en cloche avec euh, une sorte de ruban pour faire un petit nœud en fait. Le, le chemisier est quand même assez lent. Pas super lent mais franchement il est, il est juste trop trop beau. J'ai pris une tunique en on va dire broderie anglaise, toute blanche, voilà. Mais euh, elle fait, elle est vraiment très très mimi, voilà, avec aussi des manches cloches et vraiment est vraiment trop belle. Ensuite, une autre tunique aussi. Cette fois-ci, elle est grise, euh, brodée, voilà, longue avec des poches. Des manches longues. Très légère, euh, surtout pour le printemps-été. Elle est vraiment super confortable. Rien à dire, c'est une tuerie. Cette fois-ci, il euh, y a, des, y a de, de très beaux articles, de très belles nouveautés sur Shein. Donc euh, j'ai craqué, j'ai pas pu résister. Après, euh, j'ai pris un blazer. Et ce blazer-là, je le voulais depuis un bon bout de temps. J'ai adoré le rouge. C'est un rouge avec des sous on va dire bleu Vous voyez ce que je veux dire C'est pas un rouge avec des sous-temps roses ou des sous-temps orange Non, c'est un, un rouge avec des sous bleus. bleus. Il est juste magnifique Il fit super bien, il taille très bien Assez lent quand même Voilà, ça cache les formes Et euh, je le vois très bien avec, euh, avec pas mal de choses donc voilà, j'essaierai je, de, de vous mettre euh, des photos sur Instagram euh, voilà, après mon accouchement manchala, bien sûr, avec des outfits. Ensuite, alors j'ai pris euh, le premier blazer, c'est celui-là, c'est en fait un gilet kimono que j'avais déjà porté dans ma vidéo euh, Baby Room Tour. Il est comme ceci, c'est une sorte de kimono noir avec des détails de broderie comme ça. Et j'ai pris aussi euh, une sorte de blazer aussi noir. Donc euh, celui-là, il faut que je le repasse. Manche trois quarts, comme ceci. Mais vraiment très très très lent. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment lent, ça arrive peut-être au niveau du genou. Voilà. J'ai pris aussi une veste. Donc tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'est que des tops. Euh, une veste aussi en jean avec des détails de perles, elle est vraiment large, loose et très très très très très, très longue En jean de chez SHEIN et celle-là c'est juste un coup de cœur elle est vraiment trop trop belle Surtout portée, elle est vraiment magnifique Et puis aussi j'ai pris une robe noire par contre, cette robe noire, j'ai pas pu l'essayer, j'ai pas pu l'enfiler. Elle est noire, maxi, voilà, un peu évasée, avec des boutons du haut jusqu'en bas. Euh, c'est un très haut niveau de la taille. Donc voilà, on peut plier les manches aussi. Euh, le tissu est vraiment très frais. Je sais pas si c'est transparent ou pas parce que j'ai pas pu l'enfiler en fait. Euh, ça ne me va pas pour le moment, donc je dois attendre. Pour savoir si ça me va, mais franchement j'adore la coupe, elle est trop belle et elle est bien bien légère pour l'été. Donc j'espère pouvoir la mettre en été. Alors, il y a un article que j'ai envie de vous montrer, c'est un pantalon palazzo kaki, du site SHEIN, qui vient avec une ceinture comme ça avec des pompons, il est élastique au niveau de la taille, avec des poches, mais vraiment super large après. Donc, j'adore la longueur, la largeur, la forme, la coupe. Il est, il est, il est juste magnifique. Sauf que la doublure s'arrête au niveau des cuisses. Euh, après, voilà, comme il est large, je ne sais pas si euh, ça va être vraiment visible. Mon corps va être vraiment visible ou pas. Donc, il faudrait le tester euh, et sortir dehors. Mais je crois que ça passerait très bien, je pense. Je pense que ça passerait parce qu'il est vraiment hyper large. Donc, on va tester et je vous en dirai plus. Donc, voilà. Euh, Suivez-moi sur mon Instagram, surtout là où je partage beaucoup de détails. Donc pour Shein, il y a aussi des flops côté vêtements cette fois-ci. Donc euh, un flop, pas par rapport à la qualité, mais par rapport au... Comment dirais-je euh, Par rapport à la taille. Donc je pensais recevoir ma taille, mais en fait il est hyper grand. C'est vraiment pas possible avec un jean pareil. Voilà, je vous le montre derrière comment il est. Merci. J'aime beaucoup les détails du jean. Vous voyez comment il est, il est vraiment très beau. Euh, par contre, voilà, c'est dommage parce que ça taille très grand. Un autre flop, euh, c'est un, une sorte de pyjama voilà, avec des collants noirs. Je m'attendais à une meilleure qualité. Voilà, le t-shirt comme ceci. Mais c'est juste pas possible pour moi de le porter. Parce que ça tient hyper chaud, c'est un tissu qui ne laisse pas le corps respirer. Euh, un autre flop, ce sac là que j'ai reçu. Ça paraissait beau, les motifs sont jolis. Euh, ça fait très printemps. Euh, J'espérais le marier avec le kimono que je vous ai montré avec la broderie. Mais par contre il fait trop trop cheap, vous voyez. C'est juste impossible de le porter. Alors, qu'est-ce qu'il reste Il reste 2-3 articles. Alors ça, c'est un sac à dos. Mini mouse. Il est trop beau. Par contre, il est vraiment mini, le, le sac à dos. Donc moi, j'imaginais recevoir un vrai sac à dos pour adultes. Mais là, je reçois un truc vraiment tellement minuscule que j'ai fini par le donner à ma fille. Voilà, ma fille a adoré. Euh, L'aisance, on va dire que c'est quand même assez lent. Donc je vais devoir trouver une solution pour Cyril pour raccourcir... Les anses derrière, pour pas que ça tombe sur les côtés pour elle. Par contre, elle aime bien la forme. Voilà, elle a adoré. Et puis, il y a un petit sac bandoulière, voilà, que j'ai ai beaucoup aimé. Il existe en plusieurs couleurs, c'est celui-là. Il est vraiment tout simple, rond. Et voilà, ça vient avec une anse. Ça fait pas du tout cheap. Est... J'aime beaucoup la qualité, il est vraiment top. Et puis, euh, à l'intérieur, vous pouvez mal mettre voilà, votre portefeuille ou... Euh, euh, téléphone portable avec les clés, etc. Donc voilà, c'est vrai, il est vraiment pas mal. Ça change des gros sacs qu'on emporte avec soi tout le temps. Et puis finalement, j'ai reçu un coffret de chez SHEIN. Euh, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Euh, J'étais curieuse de voir ce qu'il y avait dedans. Donc vous avez voilà une éponge comme ça où c'est marqué BAT. Euh, un truc, une sorte de pompon aussi pour le bain pour se frotter le corps ça c'est pour euh, voilà, frotter les pieds euh, ça c'est pour frotter le dos et puis ça c'est des fleurs mais euh, voilà je sais pas si c'est si si du savon donc voilà ce qui se trouve à l'intérieur de ce petit coffret en tout cas je trouvais que c'était super joli et que euh, voilà c'était pas mal à offrir par exemple un truc comme ça voilà deux foulards qui restent de chez Shein que je ne vous ai pas encore montré. Donc j'en ai pris deux. Un comme ceci, hyper léger, vraiment euh, parfait pour le printemps et l'été. Vous voyez les couleurs. J'ai adoré. C'est euh, des motifs de tulipes, voilà, du bleu avec du saumon. Franchement, je trouve ça très joli. Rien à dire. Euh, ils sont hyper lents et larges. Donc ça suffit largement pour faire sans hijab. Et puis j'ai pris celui-là, un rose, avec du gris, mélangé avec un petit, un petit peu d'argent... Franchement, j'ai adoré. Euh, par contre, euh, pas évident de le porter quand il fait chaud. Voilà. Mais il est topissime aussi. La couleur est vraiment top. Donc, si vous voulez tester les foulards de chez SHEIN, foncez les filles, il n'y a rien à dire. Ils sont assez larges, assez lents. Vous voyez... Euh, la qualité est là. Voilà les filles. J'espère que je vous ai pas saoulé avec le haul du mois. Euh, les quelques nouveautés que j'ai pris de chez Zara, de chez SHEIN. Si vous aimez bien, laissez-moi ça en commentaire. Euh, voilà j'espère vous retrouver très bientôt avec un nouveau haul je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao